des lettres je trouve ça des lettres d'injure. souvent euh, mais c'est anonyme ça commence par monsieur Mohamed ali kabu <rire> c'est le péniste qui m'écrit. qu'est ce que vous voulez euh, oui, montrer toujours, là toujours le golf c'est la roue de la fortune euh, nouvelle manière euh, avec les, les cercueils qui tournent au hasard la chance toujours très inspiré, même si cette guerre se, se termine bientôt. Alors, est-ce que la grosse Berta pourra poursuivre sa diffusion Est-ce que vous pourriez accueillir Cabu au Figaro, euh, Gisbert Je ne sais pas, c'est plutôt à lui qu'il faudrait poser la question. Oui, mais, mais, non, que... mais... Non, oui, mais... Oh, Évidemment, il y a des dessins extrêmement drôles de Cabu, que en... mm. j'aimerais volontiers publier au Figaro. Oui. Mais pas, pas dans la page 2, hein. vous ne mettriez pas dans la page 2. Hein. Mm. <rire> Surtout à côté du courrier des lecteurs, je ne sais pas si vous voyez le courrier <rire> des lecteurs. Trois quarts de le péniste. Comment <rire> vous pouvez non, supporter non, ça non, non, non. Ah si, ah si. Ah, si. Faites, faites le compte, vous verrez. Mais vous êtes d'accord, vous pensez aussi qu'on a le droit de censurer, enfin, quand on dirige un journal Vous, vous avez, avez le droit de faire un choix, Oui, c'est le droit de faire un choix. Mais ne mettez pas de côté toujours les mêmes thèmes, c'est-à-dire la mort, l'armée, la religion, vous voyez Parce que, voyez-vous, dans, dans ces dessins, il n'y a pratiquement, je crois, aucun que j'aurais aimé publier. C'est bien, parce que si j'avais eu une bonne critique du Figaro, je me serais dit, merde, je me suis planté. Hein. <rire> Alors ça, ouf C'est le personnage qui, euh, qui embête tout le monde, qui, qui, qui, qui n'a aucun doute. Alors lui, il a, il a que des convictions, euh, et il représente le bon sens français, mais il ne se rend pas compte qu'il est complètement euh, manipulé. Quoi. Est ce, le, le bon sens va toujours dans, dans, dans le sens de... L'idéologie euh, du, du moment, du, mmh. dominante, comme par hasard. Il est, il est partout chez lui, quoi. Il, à l'aise Il est à l'aise. Il est ouais. à l'aise dans cette société. Les centrales nucléaires, il en faut. Euh, L'armée, euh, tous les pays en ont. C'est pas vrai. Mmh. Il y a un pays qui n'a pas d'armée. Lequel <rire> Le Costa Rica. Ouais. Et <rire> l'Islande. Mais enfin, ils ont une, une base de l'OTAN chez eux. Bon. Mmh. Je constate que cette France profonde-là n'a rien empêché du tout... Euh, ils ont adhéré au modèle américain, euh, tout, tout à fait, ils vont dans les supermarchés. Et donc, c'est un personnage négatif, parce qu'il euh, ne il sert à rien. Il ne sert à rien pour, pour, pour conserver ce que j'aime, moi, par exemple. Parce qu'il y a des choses que j'aime qu dans, dans, mar... dans la France profonde. Quoi Eh ben tout ce qui n'est pas encore bétonné, par exemple. Moi, je suis un passéiste, sûrement. Mmh. Oui. Vous êtes un passéiste Sûrement, parce que... Oui, mais alors, être passé, si est passéiste, c'est être contre les centrales nucléaires, euh, contre l'armée, quest ce que vous voulez, oui. oui Parce que le, le beauf aime le progrès. Ah oui, alors, il veut surtout pas être en retard d'un progrès, alors, il avale tout. Oui. Les chasseurs sont des beaufs. Oh, ah vous n'aimez ben, pas alors, les chasseurs voilà, non plus. En première ligne. Ah bon Ah oui. Bah, évidemment. Euh... Ah, juste après les militaires. Ah bon Oui. Parce que, ça c'est Cavana qui dit ça, c'est quand même extraordinaire, que les animaux, eux, ils... Il ne défilent pas euh, pour regarder passer euh, un, un défilé de, de lapins, par exemple, avec des, avec des couteaux. Et nous, nous les hommes, on fait, on, on fait ça. On a défilé le 14 juillet euh, avec, avec nos, nos armes, avec, avec ce qui va servir à nous détruire. Mmh. Non Ça ne vous choque pas Non, non, je vous écoute, moi. Ouais. Il faut dire que... Charlie Hebdo n'est possible que dans très peu de pays, dont ah. la France. Oui. Vrai. Mais c'est pour ça, moi, moi je, je défends certains trucs de, de, notre, de, no, de nos institutions, par exemple. On a arraché toutes ces libertés, et il faut, il faut faire attention de les conserver. Et je crois que c'est le rôle de, de, de Charlie Hebdo, quand même. Mais vous assumez tous les dessins Dans ce livre ah, hein Oui. Euh, oui. <rire> non, parce que moi, j'aime beaucoup Cabu... Mais c'est vrai que certains de ces dessins, ici, là, sont limites. On comprend très bien qu'ils étaient, comme euh... il dit, interdits. Hein? Mais vous savez, moi, je trouve que je suis encore très gentil parce que, avec tout ce qu'on nous ingurgite tous les jours avec tout... dans ce monde dans lequel on vit, dans lequel je vis, je trouve que je suis en dessous de ce que je devrais être. Je fais un métier de provocation, c'est sûr, de, oui. de réflexion. Vous si pourriez euh... être encore plus, plus méchant. Ah oui, je trouve que... Vous n'êtes pas assez. Ah oui, je ne suis... suis pas assez méchant, oui. Ah, J'ai envie... toujours envie de rigoler, et de me venger, finalement. J'ai un mauvais fond, je crois, parce que je, je dessine pour me venger de tout ce que j'entends, de tout ce que je vois. Euh, un dessinateur, c'est un clown, c'est euh, un, un bouffon à qui on permet de temps de dire la vérité, mais surtout de faire rire, quoi, c'est ça. Est-ce que où... le monde est toujours aussi noir que ses dessins Non, c'est pour qu'ils ne deviennent pas aussi noir que, euh, que je leur <rire> présente comme ça, je crois. Étant écolo, je, je pense que. On va normalement. Euh, on, va, on va bientôt crever, quoi. J'en je, je, suis persuadé. Et, et ça se rapproche, hein. C'est vrai, t'en viens pas, toi non plus. Et ben moi non plus. Cabu s'est réveillé. Il est avec nous aujourd'hui. Mmh. C'est gentil de venir, Cabu. Pour faire le métier que je fais, il n'y a pas d'école, mais enfin. Euh, J'ai commencé par faire un journal euh, au lycée. Et disons, tout de suite, dès le départ, tu voulais... Euh, tu dessinais tout le temps oui, à l'école, c'est ce que tu faisais, non c'est traditionnel, quoi. Dès l'âge de, de 12 ans, j'avais envie de faire des dessins dans les journaux. Dans les journaux Oui, parce, parce que quand j'étais petit, il n'y avait pas encore de télévision, tu vois. <rire> il y a longtemps, alors. Enfin, <rire> <rire> c'était les débuts de la télévision. Alors, euh, j'ai fait un, un petit journal où j'étais le rédacteur en chef. Euh, je distribuais, je, je le vendais, tu vois, je, je faisais tout. Et je faisais une page de dessin, pour passer okay. mes dessins. Oui, c'est a... le moyen de ses propres dessins dans un journal, je veux dire. Et après, à 15 ans, 15 ans et demi, je suis allé voir le rédacteur en chef d'un journal régional qui s'appelle l'Union de Reims. Et ils m'ont passé des dessins. Au début, un par semaine, puis après, j'en avais presque chaque jour. J'ai appris à dessiner là. J'allais au conseil municipal, je faisais des caricatures. des Déjà d Déjà, oui à, oui. oui. à 15 ans Oui, à 15 ans, oui. Fait quand même. Alors, à partir du moment où tu es, es imprimé, tu, tu, tu vois tes défauts, tu vois mieux tes défauts, parce que les dessins sont réduits, tu C'est vrai, je suis parti à 20 ans en Algérie, en 58, je connaissais rien à rien et je suis revenu, j'avais quand même compris quelque chose de, de, de la vie politique et peut-être pas internationale comme vous disiez, mais... Euh, j j je, suis, je suis resté anti-militariste, en tout cas, c'est vrai. J'ai trouvé aucune camaraderie, sinon la camaraderie que, que, donne la, euh, la, que procure la boisson, euh, la phallocratie... Euh, tous les excès, tous les vices oui. humains sont révélés et sont euh, si vous voulez, développés à, dans une dans cas, caserne Vous ne pas de dire qu'à la caserne vous avez trouvé une, une amitié, vous avez trouvé des gens qui pensaient comme vous et qui... qui, qui, qui, qui C'était ça l'amitié, euh, comme ça. On nous désigne toujours un ennemi. Mais là, je voudrais demander au capitaine, justement, bah, si, lui, oui. occasion. si vous aviez l'impression en Indochine de défendre la patrie. Est-ce qu'il y avait une agression aux frontières de la France Vous étiez à 10 000 kilomètres de la France, je ne comprends pas ce que vous faisiez en, en, en Indochine. D'abord, monsieur Jaby, moi, je n'ai pas été en Indochine. Ah bon, je voilà. n'avais pas l'âge de l'Indochine. C'est un roman. Ah oui, c'est un roman. C'est un roman. Parce que je n'étais pas sur Citerge, je suis parti vraiment à 20 ans en mars 58. Et je suis parti en civil. On, on, est, on était tondu en arrivant et habillés en militaire. Et là, j'ai fait mon instruction civique, si tu veux, là-bas. J'étais connaiss... bête parce que je dessinais dans l'Union de Reims, mais ce qui n'était pas un journal engagé, si tu veux. C'est vraiment en Algérie que j'ai compris que malheureusement, j'avais participé, malgré moi, à la dernière guerre coloniale, quand même. C'est vrai. J'ai tué personne, par chance. Alors voilà, tu étais là, tu avais quel âge oui, à peu oui. ben, j'avais 5 ans, là. 5 mmh. ans Oui. Tu étais mignon, tu étais toujours mignon. <rire> tu as les cheveux mais non, non, j'étais blanc, c'est vrai. Bon, ça, c'est la tête qu'on connaît. Hein. Un oui, peu oui, plus jeune, mais pas ouais, tellement. Ouais, ouais. T'as été militaire ah, Oui, j'étais militaire. Ah ben, c'est pas mal avec les cheveux courts. le plus mauvais souvenir de, de ma vie. <rire> Et puis là, on connaît. <rire> ça, c'était une émission sur le Canada. Tu te rappelles, il y oui, avait les Indiens sur le plateau. Oui, oui. Ah, elle est belle, ma voiture Je hein. n'avais ouais. jamais vu euh, mmh. filmer comme ça, c'est formidable. C'est ah, oui. bien fait. Hein. Tu, tu es content qu'on l'ait filmé Ah oui, oui. Ah. Si vous pouvez me donner la cassette... Euh... <rire> on n'a on on pas de mérite à être, bon, à être souriant dans la vie, parce en on, on fait, ça psychanalyse toute la journée dans, dans, dans nos dessins. Mmh. Ce qui nous permet quand même de souffler après. Oui. Tu... C'est vrai que tu... tu tu dis beaucoup de, de ce que as, de ce que tu penses dans tes mmh. dessins. Enfin, le rêve, c'est ça. Mmh. Donc après, bon, tu peux tu peux être de bonne humeur. Tu quoi. peux être de bonne humeur. Et une fois que tu t'es défoulé en dessinant. voilà, voilà. Ça. on se défoule. Oui, ouais. c'est vrai. Bon. On doit pouvoir rire de tout. C'est une défense aussi. C'est pas parce qu'on est on est sans cœur. C'est ouais. parce que tu te défends, qu'est-ce que tu veux Tu sais que tu vas mourir un jour, et en attendant, tu essaies de passer le temps le plus agréablement possible. C'est tout ce que tu peux faire. Ouais. <rire> Donc, et, et si, je te dis, si, si j'ai le cancer un jour, je, il faut que je rigole avec le cancer. Mm -hmm. Ce sera une défense. Je ne sais pas si je saurais. Hein, remarque, hein. Mm. Quand tu bois du champagne, ça lui monte vite à la tête. Et à ce moment-là, on lui fait chanter Charles Trenet, comme toujours. Il connaît tout Charles Trenet par cœur. Alors, on le... Je me souviens d'un soir, à l'époque, à, à, des débuts d'Arakiri, où il nous a chanté tout Charles Trenet debout sur une table. Sans cela, nous je n'ai pas que des bons souvenirs. On a partagé des souvenirs tristes avec Cabu. On n'a pas eu que des joies, on a eu pas mal de peines. On a eu des morts, on a eu des, des faillites, on a eu des interdictions. Et tout ça, on l'a partagé aussi. c'est ça qui fait l'amitié. Ça, c'est un ami de, de, de toujours, parce mm. que... C'est vrai qu'on était ensemble au début d'Arakiri en 1960. Oui. T'as qu'à voir, lui il revenait du service militaire et moi aussi. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était pas très brillant. Et Wolinsky j'aime beaucoup parce qu'en plus c'est un, un des types les plus drôles dans la vie. La plupart des dessinateurs sont pas drôles dans la vie parce mm -hmm. que bon, c je te dis, c'est les, les dessins qui sont intéressants. Mais lui il pourrait, quand ça marchera plus, hein, il pourra faire un, un numéro de cabaret. oui, oui. A Venise, ville exquise, j'arrivais pour le carnaval. À l'auberge de la berge, je chenais rue mon cheval. Mes fantasque comme un masque, je courus droit au corso, en chantant dans la bourrasque ce refrain de Caruso. Quand j'étais jeune en aide, en dentelle, en des pétards, je pensais voir ma belle à travers cheminées et placards. Dans la rue, l'accueille une belle signorina, me fait signe qu'elle est digne d'entraîner la danse avec moi. Je l'emporte à demi-morte, elle tombe dans mes bras, et sa mère en colère nous menace et crie là-bas. Ramenez-moi donc ma fille, cavalier, chevalier du guet, je suis valve et sans famille, je suis vieille et je suis fatiguée. La bonne vieille, toute en larmes, va se plaindre au carabinier. Elle explique à des gendarmes, que sa fille est partie à pied. Mais c'est la là, version là, ce des masques, en gendarmes déguisés. Sous le char de la tarasque, il ne pense qu'à s'amuser. Il entraîne dans la ronde, lui rabatte les jupes sur le nez. Ils lui disent qu'elle n'est pas blonde et font mine de l'assassiner. Une danse, ça commence, on ne sait pas, donc quand ça finit. Une belle vie en peut durer la vie de la nuit, surtout quand une... Nous, les dessinateurs, on n'a jamais d'ennui avec les hommes politiques. Oui. C'est plutôt, c'est toujours les militaires, euh, les, les, religieux. Oui, oui, les religieux. Oui, Vous avez eu plusieurs procès euh, pour oui. anti-militarisme déclaré Six. Six procès. Six procès avec l'armée, oui. ni l'un ni l'autre n'étions des, des, des communistes à aucun moment de notre vie. Mmh. Donc on n'a on a rien, rien à prouver, on n'a pas de, de vieilles. Euh... De vieilles images. Oui, à, on a effacé. C'est ça. Oui, bien sûr. Ni oui, du pas. regret. Ça n'a oui. jamais été notre idéal, notre modèle du reste. Donc on regarde ça pour tirer. Oui. Oui. La solution pour arrêter le baron noir, c'était de remettre King Kong, oui. qui ressemble fortement au ministre intérieur, <rire> <rire> actuellement au chômage, mais qui va reprendre d'activité. l'activité. Comment voulez-vous que comment la sécurité recule oui. Comment voulez-vous que je vous en parle <rire> Le qu'il vu, vu c'est de l'enquête. C'est plus une démarche, je dirais, journalistique. Oui, c'est oui. vraiment, on prend un problème, on va dans un village ou dans une ville et on enquête. Et au lieu de faire euh, un article écrit ou un reportage de télévision, comme nous en verrons un tout à l'heure, vous, vous faites une, une enquête euh, par dessin. C'est ça, oui. Alors ça donne la France des beaufs. Si je veux dire, c'est pas tellement réjouissant non plus pour les 53 millions de Français, la France des beaufs. Est-ce que vous voulez, je... c'est mon guide à, à moi, c'est le guide de l'été, quoi Évidemment, il y a un parti pris. Je j'ai pas... pas cherché les... Donc, si on vous suit dans votre guide, on va se retrouver tous à passer nos vacances <rire> au pied de centrales nucléaires. Ben, vous savez, il n'y a plus beaucoup d'endroits où il n'y a pas de centrales nucléaires, à peu près que le massif central. Euh, mais là, Parce il y a des que... manufactures d'armes. Oui, oui. oui. <rire> Comment, vous... Comment procédez-vous pour ces enquêtes euh... Et Vous savez, euh, on... je, je contacte les... les lecteurs de Charlie Hebdo. Je crois qu'on a... On a la chance... Vous des informateurs, de... alors Oui, de... de travailler dans un journal où on a des des relations un peu plus privilégiées que dans les autres journaux, je crois, euh, on finit par connaître nos lecteurs. Et souvent c'est eux qui m'envoient me un petit mot en me disant tu devrais venir dans mon coin, il y a une usine d'armement, ou on est en train de construire une centrale nucléaire. C'est un dessinateur qui a besoin d'un seul regard pour stocker tout de suite tout ce qui voit dans, dans sa tête. Je l'ai vu un jour euh, dessiner avec, euh, avec la main dans la poche, et, euh, et il nous a sorti un beau, un beau petit croquis euh, qu'il avait dessiné en ayant le, le stylo dans la poche. Hein. Ah, massacre tout ce qui bouge. C'est un peu notre, notre maître à tous. Alors Jean, euh, qu'aurais-tu aimé faire euh, si, si tu avais été euh, incapable de dessiner ou si tu n'avais pas pu dessiner Je peux ah. te répondre, j'aurais voulu, voulu être ou Cap Callaway ou Charles oui. toi Oui, l'un ou l'autre. Plutôt Charles Trainet, j'ai l'impression. <rire> Quoique non, pour faire Charles traîner il faut écrire les chansons d'abord. Tandis qu'à Cap Calloway, ne composait pas ces chansons. Et demain, chantez-les, mes chansons, qu'elle garde ta foison, la joie dans votre maison. Pa, pa, pa, pa, pa. Mais je ne crois pas, à ça, tu dessines la main dans la poche Oui, alors ça, c'est pour faire des reportages. Quand vous, quand vous, euh, vous êtes devant un, un CRS, parce que j'avais fait ça devant un CRS, et j'avais mon, ma, mon manteau et c'est vrai que j'ai dessiné sa tête mm. dans ma poche avec un petit crayon comme ça. Tu, tu, ça peux, ça tu peux très bien. Et toi, quand même. Ouais. Alors ah oui. Alors tu prends. C'est un petit crayon. Oui, sur oui, ton... oui. Et dans ta poche, surtout ta poche de manteau, oui. tu, tu, tu peux prendre de la sténo. Hein. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu prends le nez comme ça. Le... Ouais. Même si ça colle pas, après tu reconstitues. Ce qui ouais. est important, c'est d'avoir l'œil et le nez, quoi. Ça. Parce que aussi, il faut dire que je, je faisais partie du contingent. Et ils se méfiaient du, co du contingent quand même. Et nous étions, quand nous étions, en, ce qu'on appelle en, en opération, on, en, on entourait, tu vois, on faisait un grand cercle comme ça de, de 5 km de, de rayon, Et on était censé euh, tirer sur tout ce qui fuyait. Mais on n'a jamais vu de fuyard parce qu'au milieu de cette zone, là, on voyait de la fumée. Et c'était les paras et les légions qui étaient aéroportés et qui faisaient des prisonniers ou qui n'en faisaient pas. Voilà. Donc ça, ça a duré 27 mois, c'était très long. Mais là aussi, j'ai connu l'adjudant de Il existait, il ne s'appelait pas Cranembourg, évidemment, mais il était quand même bourré à 10h du matin. Et on dépendait de lui, on dépendait de lui. Et surtout ceux qui s'appliquaient à être des, des, des bons tireurs, tu sais, comme le, à la kermesse ou à la fête à Neneu. Il ne fallait surtout pas être bon au tir parce que tu étais... Euh, envoyé comme euh, éclaireur de pointe, ça veut dire la nuit quand tu partais en opération, tu étais le premier euh, tué en, en cas de, de, de. en cas de. de, de comment ça s'appelle d'embuscade, de, tu vois. Est, cette période a été évidemment très, très marquante. Après, tu, tu, tu rentres en France et euh, tu travailles pour différents journaux. Tu as travaillé pour le Figaro, d'ailleurs, tu faisais des, des dessins lors de. Avant, oui. Hein, de... Avant Ersan, euh, hein. ouais, J'aurais jamais travaillé, oui. Non, non, non bien sûr. Non. Parce que... on, est, on est là au tout début des années 60. Et tu travailles notamment des. Tu fais des croquis de procès. Hein. Voilà. Et puis tu fais des croquis aussi sur la, la vie parisienne, sur. Voilà. Euh... Figure-toi que j'ai succédé dans Figaro Spectacle, les pages spectacles, à CNEP, qui était parti. Et pendant deux ans, j'ai fait des, des, des croquis de théâtre. J'aimais bien d'ailleurs. Et puis j'ai. Ils m'ont fait faire des le, dessins de, pour le procès euh, Ben Barka que j'ai suivi pendant 45 jours j'assistais assist, à tout et le soir j'allais porter mon dessin, mes dessins à la rédaction. En venant du, du, du, du, du service militaire en Algérie, j'ai eu la chance de rencontrer Fred qui m'a présenté à Cavana et ça s'est enchaîné comme ça, j'ai fait partie d'une équipe donc j'ai bénéficier d'une émulation avec... Il y avait déjà Topor et Rezer à l'époque. Mais de toute façon, le dessin politique s'est imposé tout de suite à vous. Il n'y a pas eu d'hésitation Non, parce que c'était dans la foulée de, de l'Algérie, j'avais des choses à, à dire, j'avais des choses sur le cœur, c'est vrai. On n'a pas beaucoup vu des, des causes aboutir. Ouais. J'en ai, ai vu une, c'est les, les tribunaux militaires qui ont été abolis. Dans certains pays, on ne peut pas représenter les, les gens de, de, du pouvoir, par exemple. Dans tout le Moyen-Orient, il n'y a pas une culture de la caricature et en Iran, vous ne pouvez pas représenter le président iranien. Et Cabu d'ajouter qu'en France, depuis qu'il dessine, notamment ici pour Charlie Hebdo, le champ de la libre expression ne s'est pas ici à une exception près le, le poids des religions, des intégrismes de toutes les religions, ça, ça n'existait pas trop il y a 20 ans et ça, c'est nouveau, évidemment. Euh, ils nous font des procès, ils nous font des menaces parfois, euh, et ça on ne peut pas l'accepter. Vous, Capu, vous avez reçu des menaces Oui, oui, oui. Quand, euh, au moment du procès des caricatures danoises, vous savez, ouais, qu'on a, bah, mais... qu a publié, euh, j'étais protégé par, par la police. <rire> ça vous fait rire mais pas Ça drôle. fait rire, oui. Mais j'étais tombé. Ça a duré ce... combien de temps Ça a duré trois semaines seulement. Mais euh, actuellement, je peux vous dire que Rhys, Charb et Luz sont toujours protégés par deux policiers chacun. Donc ils sont toujours menacés Il y a toujours des menaces de mort. Pour un, pour un dessin, vous de vous rendez compte Émanant de qui C'est signé, pas signé anonyme, Non, c'est pas hein. signé, mais on, ouais. on sait d'où ça vient quand même. Est-ce ouais. qu'on peut rire avec l'inceste Est-ce qu'on peut rire avec la mort, la maladie Oui, pour désamorcer, pour euh, ne, ne, ne pas dramatiser et montrer le, le grotesque de toutes les situations, même... Oui. même est-ce qu'il vous êtes, est que vous êtes arrivé de faire des dessins particulièrement méchants et que vous avez regretté ensuite en disant là je suis quand même allé un peu fort Non non jamais <rire> jamais euh, Attendez oui il y, y a Chevènement qui se présente là lui il me fait peur parce qu'il est trop nationaliste et euh, j'ai fait un dessin de récemment euh, Même la mort n'en a pas voulu vous n'allez quand même pas voter Chevènement <rire> <rire> <rire> <rire> Lia, fais la valise et oublie pas les gilets par bal. Je pense que on, on continue à le faire évidemment, mais on va pas se prendre pour des héros non plus. Euh, on essaie de faire rire d'abord. Voilà. Ouais. On, on est toujours étonné parce que on veut faire rire et on nous menace de mort. C'est quand même. Hein <rire> Incroyable. Hein Parce ouais. que le corollaire du, du titre de votre livre peut-on encore rire de tout C'est surtout euh, pourra-t-on encore rire de tout Oui, oui, oui, c'est ça. Mais je pense qu'en France, on peut encore rire de tout. Euh, on n'est pas, on n'est pas en Iran, on n'est pas en Corée du Nord, vous voyez. Il faut maintenir ce, ce niveau de d'esprit de, critique. Ben, écoutez, il y a des jours où on, on dit qu'est-ce qu'il qu y a comme imbécile sur la terre. On n'arrivera jamais à changer les choses. Puis il y a des jours où euh, on est un peu mieux et on se dit. Euh, il y a peut-être un espoir, peut-être que les jeunes vont, vont changer le monde et tout ça. Et en ce moment, c'est oui. mal parti. Mais... Dans une chanson comme Terre, Terre, oui c'est toi, Terre, Terre, qui donne la joie. Comment ça s'appelle en, en, en français euh, le, le côté ensoleillé de la rue. <rire> et c'est un bon slogan d'ailleurs. Il faut, il faut dessiner pour montrer quand même qu'il que y a un côté en, ensoleillé de la rue. En gendarme déguisé, sous le char de la tarasque, il ne pense qu'à s'amuser. Il l'entraîne dans la ronde, lui rabatte les jupes sur le nez. Ils lui disent qu'elle n'est pas blonde et font mine de l'assassiner. Une danse, ça commence, on ne sait pas non quand ça finit. Une belle rip en peut durer la vie de la nuit, surtout quand une poursuite se transforme en farandole et qu'il faut quitter de suite le corso pour la gondole. Le Grand Canal, en fait, nous invite à nous explodir. À présent, pressons la tête. Attention, c'est le fond du Soupir. La nuit passe, on s'enlace, on est seul sur le banc de bois. Et merveille, sans ta vieille, je suis plus heureux que ça m'a. Mais que dis-je, quelle prodige, nous qui te cerner. Et tes doges, nous t'élogent en criant, venez, venez, le bonheur est de tout âge. Mes amis, nous vous invitons, venez voir le beau mariage, nous vieille, d'un pire au Prends ma fille, elle est gentille, dit la vieille, regarde-moi Je suis folle, je convole, oui j'épouse un masque de joie Mais le ciel se fait tout rose, je me sens décontenancé Je ne voulais pas tant de choses, juste un petit peu amusée. J'embrasse la fille en larmes. elle me dit je m'appelle Sido Je serre la main des gendarme. bien le bonjour, je m'en vais au bon, dos. Bon, bon.